Nous vivons dans un monde où chacun doit faire face à des défis majeurs et complexes qui nécessitent une coopération inédite à l'échelle de l'université comme à l'échelle de la planète. Comment répondre aux enjeux climatiques, sociétaux et environnementaux Comment apporter des solutions novatrices Comment l'université et les citoyens peuvent-ils interagir sur ces sujets pour relever des défis complexes comme on cherche à le faire dans l'Institut des défis, on a besoin de différentes disciplines parce que chacune d'entre elles peut apporter un éclairage. Et donc si on combine plusieurs disciplines, on combine plusieurs éclairages et on va mieux comprendre la complexité des défis auxquels on est confronté. Nous faisons le pari qu'en mobilisant l'intelligence collective et les sciences participatives, en favorisant la diversité et l'exploration, l'université pourra devenir un vecteur de transformation sociétale fort et impactant. L'Institut des défis est conçu comme un catalyseur pour les porteurs de projets innovants, comme un agent de la transformation pour la durabilité. Tout l'enjeu de l'Institut des défis est d'engager et soutenir une communauté de professionnels et d'étudiants à travers la recherche, l'apprentissage par l'expérience et le développement d'un campus digital à l'échelle internationale. Si les enseignants-chercheurs, les étudiants se mobilisent sur ces défis, alors l'université peut être un laboratoire du monde de demain et contribuer à préparer les étudiants et plus généralement l'ensemble de la société à relever ces défis complexes.